Attends, j'ai pas dû capter là, répète-moi comment on se sert de ça. Ça tu le mets dans ta bouche, il y a un tuyau, la morve elle passe dedans, tu mets ça dans le nez du bébé et t'aspires. Quoi <rire> Super tentacule C'est qui le patron Viens goûter le lait de maman. <rire> oh putain Vas-y, oh, bon va faire des courses. Aïe, aïe. Ça ça fait pas flipper ça joue avec moi <rire> On dirait Chucky Oh ça suffit maintenant Saute animaux Chiale, ça chial, ça chial On est très très con, hein euh, na, na. Ça, c'est quand même le jouet le plus affreux du monde. Mais arrête, c'est ma mère qui l'a fait Ah bah merci, voilà Et celle-là elle est nulle. Tiens. Ton père est un con, moi chérie. Ça, tanche